Salut, c'est Martouf Alors aujourd'hui, je vais te parler de la première tournée de bière, ou presque. Le premier enregistrement qu'on a, où il est écrit que quelqu'un a transféré une bière. On enregistre une sorte de paiement d'une bière. Et ça, c'était en moins 3200, donc il y a 5300 ans, à Uruk, en Mésopotamie. C'est la civilisation sumérienne et c'était sur des tablettes d'argile, un peu de ce style. On va y revenir. Donc aujourd'hui, on va voir comment on fait une tablette d'argile. Je vais te montrer, je me suis amusé à faire des petites tablettes. Et puis, on verra aussi à quoi ça sert et comment les Sumériens faisaient pour, entre guillemets, payer. Et comment ils faisaient pour euh, leur système économique, donc, je le rappelle... Les règles de la maison, c'est ce que veut dire économie, les règles de la maison. Alors comment est-ce qu'ils s'organisaient, nos amis sumériens, nos ancêtres lointains d'il y a plus de 5000 ans Donc euh, avant de revenir à cette tablette d'argile, euh, on va voir euh, un peu faire un petit rappel sur euh, le système qu'ils utilisaient, sur comment ça fonctionne, quel était ce système économique. Donc si tu suis ma chaîne, tu pas sans savoir que je suis un grand fan de tout ce qui est système économique, comment ça marche, mais aussi des expérimentés. Donc j'ai aussi fait une vidéo sur le bâton de comptage, je t'invite à aller la regarder euh, Le bâton de comptage, donc ça c'était plus récent, et même jusqu'en 2016 en France, mais tout le monde l'a oublié, et les tablettes d'argile, il euh, y en a beaucoup plus qui ont été retrouvées, énormément, qui enregistrent plein de choses intéressantes. Donc on va voir tout ça. Qu'est-ce qui se passe au tout début, à l'origine, dans le premier des temps Alors, c'est ce que j'observe notamment dans le jeu de la monnaie, que j'organise, que j'anime régulièrement, que je t'invite à aller voir, de la org si jamais. Le premier jeu, on expérimente ce qui se passe quand il n'y a rien, quand les gens doivent s'organiser, quand ils ont des ressources et des gens. Qu'est-ce qui se passe Comment les gens s'organisent Eh bien, c'est très intéressant de voir ce qui vient. Ce n'est pas toujours la même chose. Des fois, il y a des conditionnements, mais ce qu'on observe, c'est que c'est comme dans une famille en fait. On partage tout on fait du don et quand on a on donne c'est comme quelqu'un qui cultive des fraises quand il en a il croule sous les fraises et il les donne à tous ses voisins aux environs et quand euh, son voisin il croule sous les poires quelques temps après eh ben il fait aussi une distribution à tous ses voisins et ainsi les deux ont autant de fraises que de poires mûres s'il faisait du troc donc un échange direct l'un envers l'autre il serait très ennuyé, parce qu'il y en il y a quelqu'un qui aurait des fraises pas mûres ou des poires pas mûres. Alors que là, eh ben, le don, dans une communauté de confiance, c'est ce qui semble être le système premier. C'est ce que je vois avec le jeu de la monnaie, c'est ce que les anthropologues nous disent, et c'est ce qui semble le plus logique, le plus efficace. Mais au bout d'un moment, ce système a un grave problème. La confiance. Quand tu vas boire des bières avec tes potes, tu payes une tournée, il y a un de tes potes qui te paye une autre tournée, il y a un troisième pote qui te paye une autre tournée, au bout d'un moment le cerveau est un peu embrumé, on ne se souvient plus qui a fait quoi. Mais on a tous eu plein de tournées, et on a tous bu, et on est tous contents. Et chacun se sent un petit peu redevable de payer lui aussi la tournée pour contribuer. Hein? Pourquoi Parce que sinon ça crée un déséquilibre. Et on va enregistrer ces déséquilibres. On les enregistre dans notre tête. Dans notre mémoire, mais au bout d'un moment, ça commence à coincer. La mémoire, elle est plus si fiable que ça. Ou alors, la communauté grandit et on a un peu des problèmes. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le pote qui vient mais qui paye jamais la tournée bah, En général, on l'invite plus, on l'exclut, il sort de la communauté. C'est pour ça que je parle de don dans une communauté de confiance. Alors, quand on a beaucoup plus de monde, des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes, et eh bien, au bout d'un moment, on va être obligé de faire quelque chose pour garantir cette confiance. Et c'est là qu'apparaissent les petites tablettes, un moyen d'enregistrement. Alors, on va retracer hein, l'historique de ces trucs-là, parce que c'est pas arrivé tout seul. Donc, il euh, faut se situer. Mésopotamie, ça veut dire entre les fleuves il y a le tigre, l'Euphrate, et il y a aussi le Nil, qui n'est pas si loin que ça, avec aussi la civilisation égyptienne qui a évolué un peu de la même manière. C'est tous des endroits, aussi en Chine, euh, un des endroits, il y a des conditions assez particulières qui font que les nomades vont se sédentariser à un endroit. Ils vont rester. Et c'est pas pour rien. En fait, ils se sédentarisent parce qu'on euh, a toujours un peu une croyance que l'agriculture nous a apporté l'abondance, qu'on ne tellement mieux et tout, mais en fait non, les nomades ils vivaient nettement mieux, ils n'avaient pas de problème de virus non plus. Ils n'avaient pas de problème de carence alimentaire parce que l'agriculture, ce n'est pas si efficace que ça. On retrouve ça dans la Genèse, un texte biblique mais qui est probablement d'origine sumérienne. On a retrouvé des tablettes d'argile qui racontent la même histoire en presque plus détaillé. Et ici, en fait, on apprend que tu sors du jardin d'Éden. Éden, même un nom sumérien qui signifie la plaine. Et à un moment donné, pouf, tu dois travailler tu dois manger ton pain à la sueur de ton front parce que l'agriculture c'est pas facile, alors qu'avant il suffisait de cueillir. Donc ça dépend aussi de la latitude dans laquelle tu te trouves. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les chasseurs-cueilleurs, en fait, euh, ils cueillaient beaucoup, ils chassaient, mais très peu en fait, parce qu'ils piégeaient les animaux dans des couloirs de migration, dans des endroits où les animaux se piégeaient tout seuls. On a retrouvé des espèces de grands couloirs en, en entonnoir ce qui fait que les antilopes souvent, ou les gazelles, elles courent, elles courent, puis après, tac, ils les amassaient les unes après les autres. Ils avaient un garde-manger pour longtemps. Euh, bah, ils fumaient la viande, ils la séchaient, ou ils la lactofermentaient, ou ce genre de, de, de procédé. Et en fait, euh, bah, ils vivaient très très bien. Et les moissons, ils faisaient aussi déjà un peu d'agriculture avec des, des céréales. On retrouve ça dans la Turquie, donc un peu dans le territoire sumérien, mais un peu plus au nord. Et puis en fait, c'était juste l'occupation de trois semaines par année, mais ça pousse tout seul. Donc ils allaient récupérer, ils allaient moissonner, ils allaient récupérer ce qu'il faut au bon moment. Mais au bout d'un moment, il y a des endroits un peu spéciaux, comme ces endroits au bord des fleuves, souvent, où chaque année il y a du limon qui arrive, qui recouvre les terres, et il y a une bonne terre super fertile, plein d'argile, hein <rire> Et en fait, ben, ça permet de, il y a tout qui pousse tout seul, rapidement. Euh, donc l'agriculture c'est facile, on ne retourne jamais le sol. Hein. On avait déjà de la permaculture bien avant l'heure. Le sol, ben, il, chaque année c'est une nouvelle couche qui s'ajoute. C'est comme ça dans la géologie depuis la nuit des temps. Et avec ça, euh, les gens faisaient de l'agriculture facilement, mais comme ils sont au bord d'un fleuve, ils faisaient de la pêche facilement. Comme c'est des fleuves qui sont au bord de la mer, avec des fois des phénomènes de marées qui remontent aussi, ils étaient aussi dans un système fleuve-mer, eau salée, eau, eau douce. Et avec ça, ça fait des, des, des zones frontières. En permaculture, on utilise beaucoup ces zones frontières, parce que justement, c'est ce qui apporte la plus grande diversité, la plus grande richesse, on a un potentiel génial de tout ce qu'on peut faire. Donc il y a les oiseaux qui migrent, il y a les autres animaux terrestres qui migrent, il y a les poissons qui arrivent tout proche, on peut pêcher, on peut chasser, on peut cultiver, on peut cueillir. On peut faire tout ce qu'on a besoin de faire au même endroit. Et ça, ça a révolutionné complètement la manière dont les humains s'organisaient, la manière dont en fait ils ont eu à manger. Et donc ils sont restés au même endroit au lieu de se déplacer au, au gré des migrations, et au gré des saisons. Donc avec ça, euh, bah, ils ont commencé à avoir des stocks, c'est devenu efficace. Et les stocks, c'est le début des premiers états. On des murailles, parce qu'on va se faire voler les stocks. Donc, déjà, c'est les commensaux qui arrivent. Ce qu'on appelle, ben, c'est les rats, c'est les moineaux. Dès que tu es en train de manger un sandwich, il y a toujours un moineau qui débarque. C'est un commensal. Un commensal des commensaux. C'est des espèces de parasites, sans être vraiment un parasite, parce qu'ils profitent de ce que toi, tu n'aurais pas mangé. Et Miette, tu ne les aurais pas mangé, elles sont tombées, mais il en profite parce qu'il vit autour de toi. Et avec, il y a les rats qui arrivent. Les rats viennent avec des puces, et les puces viennent avec la peste. Et l'origine des virus. Dans beaucoup de ces maladies, ce qu'on appelle maladies infantiles, euh, ben, par exemple toutes les formes de grippe viennent d'oiseaux qui se sont aussi euh, comme euh, les moineaux arrivés euh, et, et ça a passé à l'homme parce que tout d'un coup on vit les uns sur les autres alors qu'auparavant ben, on se déplaçait tout le temps, on n'avait pas ces problèmes-là. Et euh, j'en raconte ça dans une vidéo aussi, le problème c'est la solution, là je vais plus en détail justement, et bien voilà, euh, les virus ont émergé à ce moment-là avec les états et les états sur la solution au virus. Donc je te laisse aller regarder cette vidéo, aujourd'hui, on va plutôt parler tablette d'argile et bière. C'est un peu différent. Donc avec tout ça, on a les premiers états qui s'établissent en Mésopotamie principalement, en Égypte, en Chine, au bord des, des grands fleuves, parce que c'est là où il y a le limon qui arrive régulièrement, c'est là où il y a ce genre d'endroits assez particulier. Et euh, ça crée une organisation sociale qui est assez incroyable, les gens sont capables de s'organiser euh, bah, comme dans une maison, dans, euh, avec une famille, avec une tribu, des clans et chacun a un chef de famille et s'organise et ça devient ben, comme dans la famille, chacun a un rôle c'est très hiérarchique, c'est vraiment un à un moment donné, bah, toi, tu fais ça comme dans une entreprise. Et as chacun a un rôle précis, une activité précise. Donc, il y a des gens qui vont faire de la pêche, d'autres la chasse, d'autres la cueillette, d'autres s'occupent de curer les canaux, de creuser les canaux, de faire ce genre de choses. Et chez les Sumériens, ils avaient développé ça à une échelle assez gigantesque. On retrouve que justement, ces anciennes cités comme Our, Uruk, Soumer, elles avaient euh, des fois euh, 25 000, 50 000 habitants. Donc, euh, ça, c'est déjà il y a 5 000 ans. Donc, c'est assez ancien et c'est les premières grandes cités. Et pour organiser tout ça, il y a un système administratif très compliqué qui est souvent organisé autour des, des, des temples. On appelle ça l'économie palatiale, en référence au palais de Knossos, dans Crète, qui faisait aussi un peu le même système. Les Égyptiens de l'Antiquité faisaient aussi un peu le même système. Et là, ben, quand euh, il faut faire des transports, euh, ben, c'est la notion de confiance. Donc Comme quand tu bois des bières avec tes potes, puis qu'il y en a un qui ne paye jamais la bière, il y a un déséquilibre et la confiance se brise. Donc à un moment donné, tu es obligé de rétablir la confiance. Donc on va inscrire, on va noter tout ce qu'on fait entre nous. Et puis comme ça, notre mémoire, après avoir bu plein de tournées de bière, eh ben, elle s'échappe pas. On a vraiment cette mémorisation sous forme de tablette d'argile. Mais les tablettes, ça n'arrive pas tout seul, comme je disais. Alors au tout début, imaginons un petit scénario pour expliquer. Au début, il y a les calculis. Donc c'est une petite marque. Alors on va se dire... J'ai mon chameau, hein, un joli chameau, qui transporte de la bière. Il y avait déjà de la bière à l'époque, oui, oui, c'est un truc très courant, toute l'histoire de l'humanité est liée à la bière, l'histoire de la monnaie, l'histoire des systèmes économiques, on retrouve toujours la bière. C'est très intéressant. Et si je veux transporter plusieurs jarres, à un moment donné, sur plusieurs kilomètres, d'un bout à un autre, il y a quelqu'un qui va devoir transporter tout ça. Et euh, comme je ne fais pas confiance au début, à la fin, que le transporteur, il ne prenne pas euh, plein de bière pour boire pour lui, euh, ah ben, il faudra à un moment donné inscrire quelque chose. Alors ce qu'on faisait au début, c'est qu'on faisait euh, des formes qui ressemblent aussi un petit peu. Euh, par exemple, on pourrait faire une forme de bouteille qui ressemble à ça. Bon, c'est un peu anachronique, mais une forme de jarre, quelque chose comme ça, et on met des coches. Alors, moi j'ai repris des petits bouts de bois ici, qu'on appelle un calame. Et j'ai dessiné, il euh, y, y a des formes en triangle ou en, avec des angles, ou en, en carré. J'en ai aussi un en carré ici, que j'ai fait avec des bouts de bois. Et avec ça, on peut inscrire déjà des petites encoches. C'est un peu comme le bâton de comptage, en fait. C'est des encoches toutes simples. Alors, je fais pour euh, une forme de jarre, puis je me dis, bah, c'est des jarres de bière. Alors, une jarre, il y avait une, deux, trois, cinq coches et là on va dire bah j'ai cinq jarres que je vais transporter donc le transporteur bah il sait qu'à l'autre bout d'en retrouver 5 comme c'est pas hyper sécurisé on a évolué on a fait d'autres trucs on s'est mis aussi à normaliser ces petits machins donc euh, par exemple c'est ce qu'on appelle les calculis donc les calculis on les voit ici c'est des petits bouts de pièces d'argile alors là il y, y a celui qui est en forme de cône avec un trou il y a le petit cône il y a le grand cône il y a la petite boule, et la grande boule et la grande boule à trou. Et tous ces trucs, en fait, on faisait des bulles enveloppes. Ce qu'on appelle des bulles enveloppes, c'est qu'à un moment donné, euh, chacun de ces choses correspond à une valeur. Donc, j'ai euh, le petit cône qui correspond à 1. Alors, je fais plusieurs trucs de 1, mais je peux aussi avoir... <coughs> La petite boule qui vaut 10. Alors euh, voilà, là j'ai 11. Si je fais ces deux-là, pouf Après, c'est un système en base 60. Donc c'est un peu différent de ce qu'on a maintenant dans les chiffres. Mais ça permet ensuite de faire toutes ces petites euh, comptabilités. Donc je mets autant de calculi, qui vient du mot calcul, hein, calculi, euh, que j'ai euh, de, de, de tout chose à transporter. Et ensuite, je les mets dans une boule d'argile que je referme et je fais sécher tout ça au soleil, ce qui fait que la boule elle est fermée, on ne peut pas tricher. Et le transporteur, à l'autre bout, ben, il va ouvrir la boule, puis il va vérifier combien il y avait de petites boules, puis combien, en fait, je pourrais savoir euh, combien euh, est-ce qu'il faut récupérer. Et si le transporteur, au, au milieu, il n'aurait pas euh, volé des bières, parce que ce serait un peu moche que le transporteur, il se prélevait sa, sa deose au milieu. Alors il se trouve qu'au début, on faisait ces petites figurines, donc ça, ça se trouve vers à peu près moins 4000, on en a déjà trouvé, c'est un tout vieux truc donc euh, ouais bah ça fait un bail hein. euh, moins 4000 ça fait quand même 6000 ans puis ensuite on s'est mis à aller quand, quand, sur la bulle enveloppe bah, il faut prévoir euh, de pouvoir le lire donc on a fait l'empreinte opposée à ces calculés donc on peut voir euh, ici par exemple si je remets avec le grand, là, pouf, voilà. Hop, hop. Donc ça, ça devient plus facile à faire aussi. Donc je peux juste lire dessus, regarder dedans. Et puis, bah, ça se fait avec le fameux calame. Ici, je peux déjà faire des encoches en mettant des petits bouts de bois, tac, tac, tac. Ou tout droit, ou en biais, ou le petit, ou le grand. Voilà, il y a plusieurs variantes avec les différents outils qu'on a à disposition. Et, et ça, en fait, euh, bah, à la longue... Ça s'est transformé, on s'est dit, mais il hein, n'y a plus besoin d'avoir l'enveloppe le, le, dedans. Donc on s'est mis à faire ceci. Des tablettes d'argile, donc c'est la même chose. Ici, euh, j'enfonce directement, donc euh, voilà, ici. Au lieu de représenter mes petits trucs, je les dessine. Alors c'est assez pratique. Donc là, je vais dessiner ici une jarre. Ici, j'ai dessiné un grain de blé. C'est un épi de blé. Donc ça, c'est une tablette que j'ai reconstruite, mais qui existe vraiment. Bon, elle est peut-être moins jolie, celle que j'ai faite. Mais elle existe vraiment euh, en moins 3200 à Uruk. Donc là, il y, a, il y a une jarre. Ici, il y a une jarre. Et ici, il y a une jarre. Je ne les ai pas super bien dessinées. Et ici, ça représente 1. Alors, j'ai enfoncé mon calame. Pouf, pouf, pouf. Et ici, un truc. Alors ça, c'est 1, 10. Et ça, c'est des 1 donc ça veut dire qu'ici, on a 14 jarres de blé. Et ici, on a 14 jarres de liquide, certainement, c'est pas tout à fait défini. Ça doit être la bière, peut-être. Et de l'autre côté, on résume qu'il y a 28 jars. Donc les 10 et 10 et les 4 jars, donc ça nous fait 28. Donc avec tout ça, c'est très pratique. On a une, un moyen de comptabilité d'enregistrement. Ça, au fil des, des âges, ça évolue. Et pour sécuriser tout ça, euh, avec le même principe de l'enveloppe, en fait, on fait une enveloppe d'argile, on la met dedans, et on la ferme, et on ne peut pas tricher. Et dessus, on va mettre une signature. Donc, ça, c'est aussi l'invention de la signature, ce n'est pas nouveau. Et on, les, à l'époque, on faisait une signature avec euh, un, un sous-cylindre. Donc, c'est comme un espèce de tampon, sauf qu'il est sur un cylindre, il peut tourner comme ça. Donc, un cylindre, là, de, de, de, de, de, de, de, de. C'est comme ici, ben, j'inscrirais ce qui est écrit là, là. dans l'argile, ça noterait directement. Donc là, on l'utilisait, et, et ben, le roi, il avait un seau, le machin, ils avaient tous un seau, une signature. Donc là, on en arrive à ce qu'on appelle un choubâti. C'est beaucoup plus récent encore, mais on reste dans l'ancien. Donc on voit que les signes se sont un petit peu différenciés. Euh, là en, sur cette, cette, cette tablette ici on a vraiment quelque chose l'épi, on voit qu'il est très très clair et la jarre est très très claire après on va commencer à les retourner un peu la jarre de bière, elle va être horizontale puis l'épi va être horizontale ça on le voit très bien en fait quand on est droitier, puis quand on écrit des choses <coughs> ça se voit euh, celle-là, elle a aussi deux faces pouf, pouf et ici il euh, y a un saut donc ici je l'ai gravé moi, mais normalement c'est un de ces sauts cylindres justement. Et puis ça permet justement de dire que tu es d'accord avec pas. Donc je vais peut-être lire ce qui est écrit là-dessus, ça peut être assez marrant. Donc ça commence de ce côté. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Ursa Gubki, qui est le fils de Ilian. ça a écrit, ça hein. on commence de... de gauche à droite. Et c'est toujours écrit là avec euh, ce petit calame. Là, on va appuyer. On verra ça tout à l'heure comment on fabrique. Donc notre ami Ursagubki, fils, Ursa fils de Ili, le chef des prieurs pénitents. Il a reçu par Basi, c'est aussi un autre gamme, le Basi du dépôt kaka Non, Gaka. Ashagidaka. Ka. Ils n'avaient pas tout à fait le la même, même langue. Hein. Le, le... Alors c'est Ursugobi, fils de Hilil, chef des prieurs pénitents, a reçu par base du dépôt de Achagida voilà, derrière le temple de la déesse Ninarsag, 30 gours de chambre pour les graines. Donc pour les graines, le chambres, hein. pas pour autre chose. Le septième mois de la 56e année d'Ungi. Alors tout ça, c'est écrit sur ces deux faces-là. Donc, en gros, on nous dit que Goubi, on nous dit qui il est, qui est sa famille, qui est le fils de qui il est, et il a reçu de Bazi, Bazi, donc c'est un autre gars qui est administrateur d'un dépôt. On nous dit de quel dépôt, on dit c'est le dépôt de Achagidaka, et il nous dit que c'est derrière le temple de la déesse Ninarsag. Alors ici on voit un petit dingir, cette espèce de petite étoile qu'on voit là. Alors ça c'est le symbole, le, le déterminatif qui représente les dieux et les déesses. Donc la déesse Ninarsag, c'est la déesse ici on précise. Et c'est un peu comme le chinois cette langue. Donc euh, il y a des symboles qui représentent des choses qui sont des idéogrammes à la base, beaucoup d'homophones dans les sons. Et puis, on peut écrire euh, un déterminatif pour savoir si on parle ben, de déesse ou pas. Par exemple, le, le dieu principal s'appelle Anne. Et Anne, c'est le ciel. Alors, si je peux parler du ciel tout court, ou du dieu Anne, le dieu du ciel, et ben, là, on va préciser, en fait. On va mettre le détermi... déterminatif devant, qui permettra de distinguer si c'est l'un ou l'autre. C'est un peu le principe. Bon, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas si évident à comprendre. Et puis... Euh... Là, en fait, on va étudier plutôt le système économique. Donc, comment il faisait euh, ben, On a un administrateur d'un temple, d'un dépôt, derrière le temple de la déesse, et puis il euh, y a quelqu'un qui vient chercher ben, 30 gourds. Une gourde, c'est une unité de volume euh, de chanvre pour les graines. Donc, il va chercher les graines de chanvre, et puis après, ben, probablement, il va les faire planter, parce qu'on peut faire mille choses différentes avec le chanvre. Et on nous met encore euh, ben, euh, le septième mois de la 156e année de Dungi. Dungi c'était le roi, donc c'est le nom du roi, c'est la e année, donc ça fait un moment qu'il était roi. Et le septième mois, comme ça c'est la date, c'est pour ça qu'on connaît en fait les âges, on connaît un peu les chronologies royales. Et avec cette histoire, ben, c'est signé ici. Donc c'est Ursagubi, euh, fils de Ili, qui avait un seau comme ça, et il a dit « oui j'ai reçu ça ». Donc, on dit que c'est un choubati, parce que c'est un nom, c'est un reçu. Donc, il signe un reçu, il dit oui, et au temple, il conserve ça, et il le met, et comme ça, ils savent ce qu'ils ont distribué et à qui. C'est un peu une sorte de salaire finalement. On se dit, ben, toi, tu as reçu euh, ton salaire à la fin du mois, ben là, il dit, ben, tu as reçu ton salaire, euh, tu as été payé en, en graines. Donc, les Sumériens, ils comptaient à l'époque euh, en, en grains, et pour commercer avec l'étranger, ils commerçaient avec les Égyptiens ils avaient de l'or et de l'argent mais ça c'est très peu utilisé en fait c'est vraiment pour le commerce international quand on se fait pas trop confiance et alors que le grain c'était vraiment la principale unité des grains d'orge, grains de blé et puis ben, ça permet d'être liquide, de se diviser et de pouvoir être prélevé aussi euh, pour faire nourrir les temples alors il y a des rotations chaque quartier était censé à un moment donné nourrir ben, les prêtres du temple et, et ce genre de choses donc ça, c'est intéressant. Donc on passe du calculi euh, tout simple au calculi façonné avec normalisé selon la valeur. Cette valeur va finir par être imprimée. Cette impression se retrouve avec les tablettes qu'on commence à reconnaître facilement ce que ça veut dire. On voit très bien que là, on parle de blé et qu'on parle de jarre. Et avec le nombre, on arrive à lire ça facilement. Donc c'est vraiment la première, l'écriture a été inventé pour faire de la comptabilité. Ça, on le répétera jamais assez. Il y avait d'autres systèmes. Hein. Par exemple, en Amérique du Sud, on retrouve des kipous. C'est des cordes à nœuds. Et un peu tout autour du Pacifique, au Japon aussi, on retrouve ce genre de choses. Euh, tandis que là, ils avaient de l'argile. Et pour finir, ben, on trouve cette forme-là d'écriture, qui ici, c'est vraiment, on a trouvé des dizaines de milliers. C'est choubati. Euh, parce qu'à un moment donné, ben, euh, ça se conserve mieux que le bois. Et ces choubatis, c'est vraiment des reçus. Donc euh, on peut écrire ce qu'on veut, mais à un moment donné, il ben, y a des gens qui sont payés en bière. Hein, on le verra tout à l'heure. Donc quelqu'un, là, il est payé en chambre, mais il peut être payé en bière. Et en fait, on remarque aussi avec des papyrus égyptiens, euh, les gens étaient payés en pain, en céréales, en bière. Euh, mais ils ne sont pas forcément payés en ration direct. Je pense qu'au début, c'était des rations parce que ça paraît assez logique, ben, tu reçois ta ration pour manger, mais euh, des fois tu dois pouvoir échanger avec d'autres choses. Donc ça devient de la monnaie scripturale, ça devient une unité de compte. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on euh, a retrouvé par exemple des gens qui recevaient 21 pains par jour quand ils étaient en expédition militaire loin. Donc je ne pense pas qu'il y avait la logistique pour amener ce pain, et je ne pense pas non plus qu'une seule personne pouvait manger 21 pains par jour. Donc ça prouve que c'était plutôt une unité de compte, donc le gars, il est parti en expédition militaire, il est revenu, puis pendant les six prochains mois, ben, il n'a rien fait parce qu'il a mangé tous les pains qu'il a accumulés. Mais il a reçu une unité de compte qui lui permettait ensuite d'aller chercher ses pains chaque jour. Donc c'est vraiment une reconnaissance de dette, c'est vraiment la première monnaie, la monnaie scripturale. Donc la monnaie scripturale, c'est très très très vieux. Et ça, on n'en parle pas dans les bouquins d'économie. On nous dit toujours, tout commence avec le troc. Et ensuite, ce n'est pas très pratique, donc on invente la monnaie, et on parle de petites coquillages et machin. Mais non, ça c'est bien avant et... et... Et ça existe 2700 ans avant l'invention des pièces de monnaie. Et donc là, euh, je ne sais pas, il faut qu'on revoie un peu des fois certains bouquins euh, d'histoire d'économie parce qu'ils ben, n'en parlent pas, c'est dommage. Euh, donc pour revenir à ce système de choubati, donc on a des temples, l'économie palatiale, on travaille tous un peu dans la même grande entreprise, on est payé par ça avec les administrateurs, on a des tablettes d'argile justement qui me parlent de pierre. Alors, ben voilà je vais te montrer la photo de cette fameuse tablette euh, c'est une tablette qui a été trouvée en 1989 donc euh, c'est la période de Uruk 3 en 3200 et 3000 c'est une tablette recto verso et puis on va essayer de la reproduire donc on nous dit il y a une traduction mais c'est un peu compliqué c'est au milieu il y a l'espèce de forme qui ressemble à une jarre justement et et cette forme, ben, c'est justement, ça se dit « cache cache Je ne sais pas si c'est « cash » ou « cash ». Il y a les deux en sumérien. Et il y en a un qui signifie « bière » et l'autre, il signifie « urine ». Donc, ils avaient déjà vu qu'il y a un lien entre les deux. Hein. Donc, la bière et l'urine, « cash, cash. ». Et puis, je trouve un ben, « cash », l'histoire de la monnaie, l'histoire du « cash », je trouve ça assez marrant aussi, le petit clin d'œil qu'on peut faire avec ça. Donc c'est très intéressant parce que bah, on voit que la bière était une unité de compte. Donc chez les Égyptiens aussi, il y avait une hiérarchie des unités de compte, euh, notamment on commence avec euh, l'or et l'argent mais qui restait dans les temples, une unité de compte très rare vraiment pour le commerce international et ensuite on a l'unité de compte les tissus, les étoffes. Après en dessous, on a les céréales. Et les céréales, c'est vraiment le plus utilisé. C'est le grain, principalement, mais aussi ses dérivés, le pain, la bière. Et puis, euh, ben justement, les gens qui partent en expédition payés en pain, mais on a aussi l'inverse. Il y a des gens qui étaient payés avec un 18e de pain par jour dans des temples. Donc là, on se dit aussi que c'est pas assez pour manger. Donc probablement que c'était un paiement un peu unité de compte. Et ensuite, il y a les huiles qui servent aussi d'unité de compte. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va fabriquer cette euh, tablette d'argile. Alors, j'ai une jolie euh, tranche d'argile. Donc, Je fais de la spéléo, hein. j'ai souvent de l'argile, mais là, je suis l'en acheter au magasin. Parce que j'avais pas envie d'aller dans une grotte, c'était un peu compliqué, juste maintenant, tout de suite. Mais sinon, on en trouve en grande quantité, suivant où. Là, il faut façonner un petit peu sa tablette. Donc j'ai fait une tablette qui est un peu du même style que ce que j'ai déjà là. Bien plate, bien lisse. Une surface intéressante. Donc c'est vrai que c'est assez malléable, c'est assez sympa à toucher aussi. Et en fait, euh, ces tablettes d'argile, elles ne sont jamais vraiment très grandes. Hein. On, on est euh, toujours dans la notion de la paume-la-main. L'idée, c'est qu'on imprime. Toujours. On remarque en fait euh, que écrire avec un tracé c'est pas simple, mais que imprimer c'est facile. Donc on utilise ce qu'on appelle un calame. Là, j'ai fait un bout rond, c'est un bout de noisetier que j'ai trouvé dans la forêt juste ici à côté. Et puis ici j'ai fait un, une pointe en, en un angle droit, et on peut commencer à écrire avec ça. Donc je vois déjà qu'ils ont euh, diffusé euh, cette tablette en plusieurs parties. Donc je peux aussi diviser ça moi en plusieurs parties de la même manière. C'est là qu'on voit que c'est méga fin comme ils ont fait ça aussi. C'est tout fin tout fin. 1 2 3 Avec un ici et un ici. Ça c'est des nombres hein et puis là il y a plein de choses que je ne comprends pas ils ont fait des croix, diverses croix Hop. donc l'écriture c'est principalement des chiffres avec des symboles qui représentent de quoi on parle pour faire de la comptabilité Puis ensuite on commence à raconter des histoires ensuite c'est par exemple le code d'Amourabi, c'est la première fois qu'on a écrit textes de loi, c'est moins 1750. Donc entre 3, moins 3200 et moins 1750, il y a quand même une bonne petite différence d'âge. Donc ils ont eu le temps de s'entraîner à écrire, puis après ils se sont dit, et si on écrit autre chose que de la compta Et puis c'est là qu'on arrive sur le truc intéressant. Donc ça c'est probablement le symbole d'une jarre. Alors, on parle d'écriture cuneiforme parce que c'est des traits qui ressemblent à des clous. On n'a plus tellement des clous comme ça, mais au 19e siècle, il y avait des clous comme ça. Hop Alors, voilà, en fait des jolis clous. Puis à la longue, c'est devenu plus que ça en fait. C'est des dessins de ce style. Ah, bah ben là, on voit le symbole du Dingir. Hop Hop, hop hop donc ça c'est le déterminatif pour les, les dieux et déesses je pense pas que j'aurai encore mon diplôme de chef scribe peut-être que dans une vie antérieure j'ai fait ça et c'est ce qui fait que ça m'intéresse hein. qui sait et puis il y a encore l'autre côté, parce que on ne perd pas la place quoi. Donc on voit que ces petits épis de blé là, ils vont se transformer à la longue. C'est pas mal s'entraîner. D'ailleurs on a retrouvé beaucoup de tablettes d'argile, c'est des entraînements. Les tablettes de Plimpton par exemple, qui est intéressante sur la géométrie. Et ben voilà, on a fini de faire cette merveilleuse tablette Elle est bonne, elle est prête, elle est là. Et on voit que dans le sens dans lequel ils sont faits, en fait il faut être droitier. Parce que pour imprimer des petits clous avec ça, tac tac tac, comme ça, comme ils sont faits là. on serait gaucher qu'on devrait le faire dans l'autre sens. On voit que c'est des droitiers qui faisaient ça déjà à l'époque. Voilà, on a notre tablette d'argile qui est prête, elle est encore toute molle. J'ai cru comprendre sur la traduction que c'est ici, dans la deuxième colonne, comme ça, qu'on nous parle de bière, donc c'est là la fameuse tablette qui nous parle de bière. Notre bière ici, on a la bière, la tablette d'argile, la première dont on parle de bière, de distribution de bière. Fantastique Alors maintenant, on a une superbe tablette d'argile euh, joliment dessinée, joliment faite. Qu'est-ce qu'on en fait Et bien maintenant, on peut la laisser sécher au soleil et à la longue, elle va durcir et devenir euh, comme celle que j'ai déjà faite ici. Elle sera toute dure, mais quand même fragile. Euh, si on veut, on peut la cuire vraiment, mais il faut la cuire dans un four euh, 900 degrés et ça, je pense que les Sumériens, ils n'avaient pas trop. Mais il y a eu des fois, une bibliothèque à brûlé. Et quand une bibliothèque brûle, on a l'habitude que nous, tout, tout se perd. Mais en fait, non, chez les Sumériens, dans les tablettes d'argile, quand une bibliothèque brûle, ça cuit les tablettes et on les retrouve et elles tiennent encore mieux. Donc c'est génial les tablettes d'argile. Si on veut vraiment retenir des informations, on aura peut-être beaucoup plus d'informations sur cette civilisation-là que sur la nôtre qui utilise euh, ben, des ordinateurs avec des choses magnétiques où il suffit que... Une petite impulsion, un petit événement solaire, pouf, et voilà, on n'a plus rien. Donc, c'est vrai que c'est lisible, tandis que ça, c'est facile à relire, il faut juste comprendre le code. Donc, voilà, si on veut faire durer ce genre de choses, euh, ben c'est un bon moyen de stocker l'information. Ben maintenant, après l'effort, la récompense, donc il est temps que. qu'on la boive, cette de bière, hein, depuis le temps, hein Allez, allez donc voilà, on a vu la première mention d'un transfert de bière. Et puis, ben maintenant, il est temps pour moi de la boire, cette bière. Donc l'histoire de la bière, c'est une continuité incroyable. Bon, ben alors, euh, santé, garde l'esprit ouvert. On a toujours mille choses à apprendre, sur les anciens aussi. Et n'oublie pas d'aller voir le reste de mes vidéos sur l'histoire de la monnaie, toute ma série. Abonne-toi à la chaîne aussi. Ciao, ciao, santé Ah c'est top Vraiment oh, bon, c'est une bonne invention. Je comprends pourquoi ça dure depuis si longtemps. Ciao